Je à Sunava Sera, oui. qui est euh, professeur Alimarko, euh, de Japon euh, et qui, euh, voilà, de temps à autre, euh, s'intéresse par enfin, plus que de temps à autre, euh, s'intéresse énormément à Valérie et euh, qui va nous parler euh, de la dialectique et euh, du symbolisme dans une lecture de la artistique de Valérie et à euh, Sanabe Hajime. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un livre de Tanabe Hajime, philosophe de l'école de Kyoto, né en 1885 et mort en 1962. Ce livre est intitulé « La philosophie de l'art de Valérie, Valérie ». No Il a été publié en 1951. Je restitue en quelques mots les deux protagonistes de mon exposé. Tanabe est un philosophe représentant de l'école de Kyoto, comme Nishida. Il a d'abord étudié les mathématiques avant de se tourner vers la philosophie. Influencé initialement par Nishida au début, et il a développé ses propres recherches en philosophie des sciences et a abordé de nombreux sujets. Étudiant en Allemagne, il est devenu disciple de Heidegger et Husserl. À travers la confrontation avec Kant, Hegel et Marx, il a développé une philosophie dialectique. Et Paul Valéry, c'est l'auteur sur lequel j'écris ma thèse. Il est né en 1871 et mort en 1945. Il était très reconnu et apprécié de son vivant. Il était académicien, c'est là le droit au national, ce poème trouvé sur le fronton de Palais Chaillot, etc. Et mais son aura a un peu décliné avec le ton, aujourd'hui il est au moins lieu, malheureusement. Son œuvre est double. Des ouvrages publiés, parmi lesquels de la poésie, Le cimetière marin, La Jeune Parc, etc. Et ce qu'on pourrait qualifier d'essai en prose, L'introduction à la Léonard Vinci, La soirée avec Monsieur Test, etc. Mais il nous a aussi laissé ses cahiers. pensées qu'il couchait sur, sur le papier tous les matins au réveil et qui reflète sa réflexion quotidienne. Il est l'auteur d'un important travail d'inspection, d'une analyse sur les mécanismes de la pensée et notamment de sa propre pensée. On peut légitimement le situer au carrefour de la littérature et de la philosophie. Son œuvre a un retentissement considérable au Japon, où de nombreux valériens continuent à l'étudier aujourd'hui encore. Quand j'étais étudiante à Tokyo, j'étais tombée par hasard sur le livre de Tanabe la philosophie de l'art de Valéry, et presque personne ne le connaît aujourd'hui. C'est un livre fort original au niveau de l'analyse, original aussi que cette analyse est menée par un philosophe, non pas un littéraire. Le philosophe est peu écrit sur Valéry. En France, il existe bien un texte de Jacques Derrida, écrit en 1971, texte bien connu parmi les Valériens. Derrida, y remarque le lien entre le « moi pur », qui est une notion essentielle de la pensée valérienne, et la dialectique hegelienne. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que Tanabe, déjà en 1951, faisait ce lien, ce qui n'a jamais été relevé par les Valériens japonais jusqu'ici. Dans ce livre de Valéry, Tanabe se place en face de Valéry et il qualifie l'œuvre de « face à face » en même temps qu'il se confronte à Kant, Hegel et Marx. Être en face, c'est sa manière de construire sa réflexion. Valérie n'était pas un philosophe, d'ailleurs, il n'aimait pas la philosophie. Aujourd'hui, il est avéré que Valérie a lu sérieusement la critique de la raison pure de Kant et quelques pages de Marx. Nous n'avons pas, par contre, aucune preuve qu'il a lu Hegel. Valéry s'est parfois montré critique vis-à-vis -vis des philosophes à qui il reprochait de ne pas suffisamment lever l'ambiguïté des termes abstraits, qui restaient trop fragiles, selon lui, pour construire une discussion solide. Par contre, Valéry aimait les sciences. On trouve dans ses cahiers des références de Faraday, Maxwell, Helt, Helmholtz, Unkor, Einstein, etc., et tous ces noms-là apparaissent également dans l'œuvre de Tanabe. Par exemple, le développement historiciste des sciences, sur une lexi par exemple. Ainsi, bien qu'ils s'opposent, on partage certains goûts. Tanabe a décidé de se confronter à Valérie et il en résulte un livre rare, plan de stimulation intellectuelle pour les chercheurs en littérature, ça c'est sûr, et sans doute également pour les chercheurs en philosophie. L'objectif de notre exposé est de vous donner un aperçu de ce livre d'une rencontre de l'Orient et de l'Occident. C'est un grand thème de ce colloque. Donc, notre exposé est construit selon le même plan que le livre. Que le livre, excusez-moi. Nous aborderons les thèmes suivants. D'abord, la dialectique et le symbolisme, c'est le titre de notre exposé. Et deuxième, le moi pur, elle soit dialectique. Et troisième. Chapitre, la mort et la tradition de Néon. Et quatrième, le diadu, la dune park la résurrection de la, et la limite de la pensée valérienne. Et enfin, dernier chapitre, le dernier travail, le d'art et l'esprit universel. Et j'entre dans un premier chapitre. La dialectique et le symbolisme sont deux notions tout à fait centrales dans le livre de Soutanavec. Celui-ci déclare que sa dialectique, la logique essentielle de sa philosophie, correspond au symbolisme, plus précisément à la fonction symboliste de l'esprit. C'est la conclusion du livre, mais en même temps le moteur de toute son analyse sur Valéry. Arrêtons-nous quelques instants sur la structure du livre, il s'agit d'une sorte de biographie de Valéry. avait essaie de décrire un homme mais au lieu de se focaliser sur les événements de sa vie, sur les faits matériels, il s'intéresse aux idées de Valérie. Le fil conducteur de cette biographie n'est pas le cours de temps, mais la logique dialectique que tu en avais observé dans la pensée valérienne. La logique dialectique a la priorité par rapport à l'ordre chronologique réel. Ainsi, Tan avait place comme premier élément de sa dialectique, on appelle « Sokouji », l'œuvre valérienne « Upalinos ». Le deuxième élément, l'opposé, donc la place de Taiji, est l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Et enfin, le troisième élément, troisième élément la soirée avec M. Test. Ces œuvres de Valéry ont été publiées respectivement en 1921, 1895 et 1876. Donc, on voit bien que la dialectique prime sur la chronologie dans l'analyse de Tanabe. Tanabe souhaite placer Upalinos au début de la dialectique, Sokujitekidankai en japonais, car il observe dans ce livre une sorte de plénitude qu'incarne le héros, architecte ayant su inst installer un... Il y a une parfaite harmonie entre la création et la pensée. Cette plénitude se retrouve à la fois dans l'esprit de l'artiste et dans le caractère parfait de sa création. Abordons ici le concept de la philosophie de l'art chez Tanabe. Celui-ci le souhaite, à travers ce champ de réflexion, décrypter les mécanismes de la création. Ce n'est donc pas ce qu'on appelle l'esthétique, c'est-à-dire une réflexion sur les critères la définition de la beauté, ni une analyse de la manière de comprendre et d'interpréter les œuvres d'art. Ce n'est pas la critique d'art. Il s'agit de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de celui qui crée les œuvres d'art. C'est bien la question sur laquelle se penche Valéry dans « Eupalinos ». Il y explique la méthode créative de son héros, du Palinus, un architecte de l'Antiquité grecque, cet architecte a réellement existé. Et on sait par contre très peu de choses de lui et on ignore qu'il ressemble effectivement au portrait qu'on trace Valérie. Mais il est courant chez cet auteur d'utiliser librement un personnage historique pour incarner une idée, Léonard, Socrate, etc. Valérie du Palinus qu'il croyait qu'un navire doit être, en quelque sorte, je cite, créé par la connaissance de la mer et presque façonné par l'onde même. Mais cette connaissance consiste, à la vérité, à remplacer la mer dans nos raisonnements par les actions qu'elle qu exerce sur un corps. Il y aurait ainsi une belle symétrie entre l'observation et la théorie et entre le monde extérieur et l'esprit humain. À ce sujet, Tanabe affirme qu'il trouve cette forme de puissance créatrice chez les poètes symbolistes, dont il considère Valéry comme le représentant. Dans cet esprit créateur, se déploie de la dialectique décrite par Tanabe se donner et puis se régénérer. L'esprit symboliste reflète parfaitement les mécanismes de sa philosophie, selon lui, et j'entre au deuxième chapitre, le « moi pur et sa » et le « soi dialectique ». Valéry nomme « moi pur », la conscience humaine capable d'ordonner le, tous les faits de l'esprit. C'est le sujet de l'introduction à la méthode de Leonard Vinci. Tanavé démontre la parenté entre cette notion valérienne et son « soi dialectique ». Le point de départ de la dialectique de Tanavé, et la critique de la raison kantienne, dont il pointe le caractère incomplet. Il remarque que le caractère de la raison chez Kant n'est qu'une automéditation de la raison par la raison, et estime qu'il manque à ce processus un regard critique sur la raison sujet, qui critique la raison comme objet. Cette intention de porter un regard sur la raison orientée vers la raison, et d'analyser la structure mentale de cette double raison, donc celle qui règne et celle qui fonctionne. Et cette série peut continuer infiniment en théorie, d'ailleurs, et partagée par Valérie. Et cela signifie que le philosophe japonais et Valérie ont lu Kant avec le même entrée et qu'il envisage d'aller au-delà de la pensée kantienne. Ainsi, il s'approche de la dialectique spéculaire hegelienne qui contient le mouvement circulaire perpétuel, qualifié d'être qui est le commencement et le résultat par Jacques Derrida. Cela ne s'arrête pas. Tanabe va plus loin. Ce philosophe intègre à son système de la raison la notion de contradiction que l'homme porte essentiellement en soi. Tanabe, ainsi suppose que la raison suit la logique contradictoire et en même temps, surmonte les éléments contradictoires dans cette logique. C'est une des clés de la raison dialectique de Tanabé. Tanabé constate la parenté entre sa raison dialectique et le moi pur de Valérie. C'est ainsi qu'il déclare que l'étape suivante de cette pensée valérienne n'est autre que l'échec ou la mort. Donc on entre la troisième étape de la dialectique. Dans la logique dialectique de Tanabe, le passage de la plénitude de l'Upaninos à la pensée en perpétuel mouvement de Léonard suscite inévitablement un scepticisme antinomique, Et Tanabe voit dans la soirée avec M. Test le symbole de cette étape de l'esprit. M. Test apparaît comme une idole de l'intelligence pure. Or, les tentatives pour l'attendre sont inévitablement vouées à l'échec selon Tanabe. Monsieur Test est un héros qui incarne la rêverie sur l'intelligence humaine de John Valéry. Cet homme a saisi la loi de l'esprit et contrôle toutes les étapes de la raison. Je suis étant, et me voyons, me voyant voir, et ainsi de suite. C'est la phrase connue de Monsieur Test avait nie l'infinitude de cette intelligence. Il pense qu'on n'attend jamais des lois générales en suivant la logique jusqu'à sa limite. Il déclare que la raison se perd au point de son accomplissement. Valéry l'admettra aussi finalement plus tard en disant que « test est impossible ». La cause de cet échec n'est pas clairement indiquée par Tanabe. Par contre, il serait causé par l'incertitude et l'impossibilité de dire ou de désigner. Dans cette incertitude, il y a un néant, mu, et une transition néant, meno tenka. on se jette dans ce néant, cette action-là est appelée « tenka » avant que le soi ne se rétablisse. La transition de néant, « menot tenka » caractérise fortement la dialectique de Tanabe. Il existe des divergences sur la traduction du mot « tenkan ». Tanabe lui-même qualifie de « religieuse » cette fonction de l'esprit. Dans ce cadre, on peut penser au mot « conversion », une sorte de saut, so, un peu comme personne, et suggérer en même temps, Tanabe insiste qu'à cet endroit existe des mouvements et des énergies provenant de contradictions, et que cette action doit être considérée comme un phénomène physique. Dans cette assimilation des phénomènes mentaux à des phénomènes physiques, Valérie et Tanavé se rapprochent, rapproche, même s'il faut noter que Tanavé, au terme de son raisonnement, adapte une posture mystique religieuse avec la notion de Zanguedo, la méta On entre maintenant dans la dernière moitié du livre de Tanavé. Donc, on est au quatrième chapitre. Après avoir établi un lien dialectique entre trois œuvres de Tanavé, ah, pardon, trois œuvres de Valérie, pour expliquer l'évolution de la pensée au cours de la première moitié de sa vie, Tanavé entame l'analyse d'un poème et d'un discours essentiel dans la dernière moitié de l'existence de Valérie. Après la soirée avec Monsieur test Valérie entre dans une « Période de silence », il ne publie presque rien à partir de 1896 jusqu'à 1917, soit 20 ans de silence public. Tanavé explique que ce silence, le renoncement de la poésie, est causé par le « néant » dont on a parlé tout à l'heure. « Le jeune parc » est un poème publié en 1917 avait trouve dans ce poème le signe de l'accomplissement de la transition, Tengkang, et déclare que la jeune parc représente la pensée de la transition-résurrection après la mort. Shifu On sait que les parcs sont trois sœurs qui encadrent la vie de chacun. Clotho tisse un fils, Jacques se déroule et Atropos coupe. On sait moins que Park est, dans l'antiquité primitive, la seule divinité de la naissance. La jeune Park est un long poème de 15 pages sur, la, sur lequel Valéry écrit lui-même que « Le sujet véritable du poème est la peinture d'une suite de substitutions psychologiques et en, en somme le changement d'une conscience pendant la durée d'une nuit » avait traduit le poème en entier dans son livre. Il indique que la traduction de poèmes symboliques consiste à transplanter le symbole dans une autre langue. Plus précisément, l'aspect dialectique du symbole, c'est-à-dire le mouvement de retour à soi par l'autonégation d'un symbole. C'est la parole de Tanabe. À travers son travail de traduction et d'interprétation, Tanabe arrive à la conclusion que le monde de la jeune parc purement spéculaire, ne représente que son esprit dialectique incomplet. Selon lui, c'est à cause du manque de considération pour l'histoire. Tanabe écrit « Tandis que l'entrée centrale de Valérie portait sur l'homme et la société, son regard vis-à-vis -vis de ces objets était celui des sciences pures, non pas celui de l'historien. » À la fin de son livre, Tanave analyse le cours de poétique donné par Valérie au Collège de France en 1937. Donc, on entre cinquième dernier chapitre, le dernier travail. Tanave considère que ce texte dépasse les limites des précédents, car Valérie introduit un point de vue historique et social dans sa philosophie de l'art. Et il conclut que la pensée valérienne correspond totalement à sa propre logique, la logique de l'espèce, sur pensée de l'ontologie sociale que Tanavé a construite dans les années 30. Dans son analyse, Tanavé apprécie avant tout que Valérie introduise les notions de consommation et production de l'économie marxiste et qu'il montre la distinction entre la production des arts et celle de la valeur des arts, de vos arts, les œuvres et leur valeur sont deux choses différentes. C'est la question du créateur et du récepteur. Valérie parle sur l'œuvre de l'esprit dans ce cours et déclare ⁇ L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. ⁇ C'est aussi, c'est la parole très connue de Valérie. C'est-à-dire que l'œuvre ne vit que dans l'esprit du récepteur à la fin. Il existe une vision de la résonance des esprits humains à travers les œuvres d'art sur laquelle Tanavé s'arrête longuement dans son dernier chapitre. J'ai fait la citation sur la feuille à la fin. Donc, j'ai entre la conclusion. À la fin du premier cours de poétique, Valérie déclare... Je m'efforce de n'oublier jamais que chacun est la mesure des choses. Justement, Tanave a donné une mesure de Valérie à travers la lecture qu'il nous propose de son livre et a peint de l'écrivain français un portrait totalement novateur. Nous souhaitons vous présenter un aperçu global du livre de, de Tanave en montrant comment ce philosophe a analysé les œuvres valériennes à la lumière des notions essentielles de, la, de sa philosophie. Ce livre de Tanabe n'est pas d'abord facile, mais il montre que la rigueur d'analyse de Tanabe provient de son attention extrême pour l'esprit humain qui ne cesse jamais de se transformer. Il me rappelle un lettre orientale, surnommé « Test en Chine », que Valérie invente dans sa nouvelle qui s'appelle Le Yalu. Valérie écrit ⁇ Celui qui médite peut mesurer dans sa pensée la belle forme et la solidité de notre tour éternel. ⁇ Ces paroles semblent dédiées à Tanabe. Merci beaucoup pour votre attention. grand merci pour ce, cet éclairage sur ce livre euh, dont je ne connaissais pas l'existence, je dois le dire euh, et euh, particulièrement précis sur les deux auteurs je trouve en tout cas euh, je donne tout de suite la parole donc euh, je vous donne la parole à vous euh, et vous demande euh, vos questions vos interrogations je t'en prie oui ah, merci beaucoup merci pour Bien, je, je voudrais seulement vous demander, parce okay, que bon, il a, il a réfléchi sur un auteur de, de, de poésie européenne. Est-ce qu'il y a pensé euh, sur la tradition poétique asiatique aussi Est-ce qu'il a écrit Ah non, je crois pas, pas du tout. Ça c'est, il a pensé surtout aux poètes symbolistes, et surtout Valéry et Mallarmé. Et je crois que ça c'est sur l'influence de Heidegger. Heidegger a écrit beaucoup sur Rilke, etc. Et ça, je pense que la tradition des philosophes qui ont parlé sur la poésie symboliste a commencé à partir de Heidegger, je crois. Donc, Tanabe est beaucoup influencé par Heidegger. Donc, ça c'est dans ce cadre-là, j'imagine, Tanabe a commencé à s'intéresser à ces poètes européens, je crois. j'ai envie de rebondir sur Heidegger euh, vous avez dit au début que c'était un disciple de Husserl et Heidegger la dernière fois aussi j'ai entendu quelqu'un dire que c'était un disciple de Husserl et Heidegger mais je ne vois pas comment un disciple de Husserl et de Heidegger peut euh, développer une logique dialectique donc je voudrais que vous m'expliquiez ça c'est euh, quand même un peu surprenant enfin, je sais qu'il a contribué à la réception de la phénoménologie euh, au Japon, euh, c'est d'ailleurs je crois le premier à avoir euh, écrit un article sur Heidegger euh, en 1924, avant la publication de und Zeit en 1927, ce qui est extraordinaire il n'avait encore rien publié je crois euh, Heidegger, mais après euh, je ne sais pas, apparemment il y a des chercheurs occidentaux qui le considèrent comme un disciple d'Housser et de Heidegger, mais euh, je voudrais bien qu'on m'explique en quel sens c'est un disciple de Heidegger, alors que euh, Enfin, je veux dire, lui, il est pétri de quantisme et de, et de logique dialectique. Donc voilà, c'est juste une petite euh, fameuse... voilà, c'est juste une petite remarque que je voulais faire. Je suis toujours surpris par.. Que moi, je pas. Non. Oui, c'est une grande question, bien sûr. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on avait à étudier vraiment ça c'est énormément de choses à partir de la Grèce antique jusqu'à vraiment ça c'est ça ces connaissances c'est et en même temps ça c'est sa manière de construire de sa philosophie c'est toujours être face à face c'est-à-dire ça c'est le prend philosophe et ça c'est réfléchit sur lui et ça cherche le, le point critiquable et, ça, et il monte son idée. Ça, c'est toujours comme ça. Et effectivement, c'est la dialectique, c'est ça, ce qui est le principal de Tanabe Donc, dans ce cadre-là, c'est Heidegger, c'est un peu bizarre. Et moi, je ne suis pas spécialiste, malheureusement. Donc, ça, c'est comment Tanabe a confronté avec Heidegger. Ça, c'est moi, je ne peux pas vous dire, hein. malheureusement. Je suis désolée. Mais c'est vrai, c'est assez étrange. Ça m'intéresse aussi. Merci. La question du Valérye du Valérye est en 1951. Oui, c'est vrai. Il a été élu en ce qui a été élu en cette année. Oui, c'est vrai. Je vous remercie pour cette intervention qui était très riche et complète. J'avais néanmoins une petite question qui portait sur une des acceptions du terme néant dans la philosophie de Tanabe. Euh, J'aurais aimé savoir si euh, dans cette dialectique euh, entre en euh, action un moment le concept de Moussokwai de Tanabe, euh, notamment euh, peut-être dans la dernière partie, puisque vous semblait dire qu'il euh, s'agissait de sa dernière philosophie. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu, c'est la notion de Tanabe de... Moussokwai Moussokwai. Wow. <rire> oui, ça c'est... Désolée, hein, ça c'est vraiment ça c Je ne suis pas capable de répondre à votre question, je pense, parce que c'est trop compliqué. Désolée. je vous avoue que c'est vraiment c'est à partir de certaines étapes, je comprends très mal la pensée de Tanabe. Ça c'est par exemple J'ai noté tout à l'heure le mot zanguedo, par exemple, métanoétique. Euh, ça, c'est cette traduction-là, ça, ça me paraît très étrange, méta ça, c'est vraiment pas très clair pour moi. Et ça, c'est le côté un peu de euh, religion mystique de Tanavé, ça, c'est vraiment, ça me dépasse. Euh, je vous avoue, ça, ça me dépasse. D'ailleurs, je veux bien poser la question aux spécialistes de Tanavé, ce point-là, parce que Tanavé, au début, ça, c'est... Très scientifique, Et il connaît beaucoup de choses, il a écrit beaucoup de choses d'ailleurs. Ça, c est, c est... il a écrit des livres sérieux sur les sciences, l'histoire des sciences aussi. Ça, Mais à la fin, finalement, là, sa conclusion, c'est la religion. Ça, ça m'étonne profondément. Et moi aussi, c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup. Oui, c'est vraiment, ça m'étonne. Oui, oui, avec cette intelligence purement scientifique, mais à la fin, ça c'est pourquoi elle est arrivée à cette conclusion. Ça c'est vraiment, je me demande cette question-là. Et je veux bien savoir vraiment la réponse. Et ça c'est, je suis en train de réfléchir, mais je ne suis pas capable de répondre. Donc, je suis vraiment désolé. des de de Kyoto, et très peu le zen à la différence de. Sans doute. Oui, sans doute, mais c'est un grand mystère pour moi. Je <rire> suis vraiment désolé. Bon, ben, euh, je prie. juste euh, si on revient à la littérature, c'est une interrogation sur la notion de poète symbolique. Parce que je, je suis peut-être pas très fort en histoire de la littérature, mais quand j'ai étudié à Mallarmé et Valérie, oui, je sais que c'est une, une dénomination qui existe pour eux, mais qu'est-ce qu que c'est le symbolisme de leur poésie finalement, et en tout cas, sur tel que le comprend Tanabe? Ah, symbolisme, ça c'est, oui, mais... oui, donc ça c'est, oui, donc ça c'est, le pense d'abord, c'est une sorte de fonction de l'esprit, c'est-à-dire la manière d'utiliser de l'esprit en fait, c'est en général le mot de symbolisme se cite un secte, le groupe des poètes, mais c'est pas du tout ça en fait, ça c'est le symbolisme, ça c'est, donc, l'entrée de l'esprit, il, il y a des notions, ça se bouge de manière symboliste. C'est ça l'idée, déjà. C'est la manière de symboliste, ça, c'est la dialectique, selon Tanavel, en fait. Donc, euh, c'est une sorte de raisonnement, en fait. Okay. Désolée, c'est assez abstrait, mais, non, mais ce qu'il pense, c'est assez abstrait. C'est ce qu'il dit. Ce qu dit, en oui. tout cas, d'accord. Oui. Ben, très bien, un ben, grand bon, merci non, pour... Merci. Euh... C'est une généreuse proposition. Merci beaucoup. Merci.